Bonjour à tous, c'est Magique Pascal Dans cette vidéo, je vous présente un tour de John Bannon Dans son nouveau livre, nommé Impact, je vous ai choisi un tour de magie très sympa Alors restez jusqu'à la fin car le meilleur arrive Passons tout de suite à la magie Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous présente un tour de John Bannon Un effet qui se fait avec un jeu de cartes Avec deux cartes mystères, le valet de pique et le valet de trèfle aussi, il me faut mes cartes préférées qui sont les quatre as. Je demande à un spectateur de choisir une carte. Imaginons qu'il choisisse l'as de cœur. Mes deux valets, mes deux valets fervents vont partir à la recherche de cette carte dans un instant. Nous traçons une route avec le jeu de cartes. Le premier valet est inséré à l'extrémité gauche. Le deuxième à l'extrémité droite. Rappelez-vous, l'as de cœur, quant à lui, est la carte que vous avez choisie. Et cette carte va simplement partir dans le milieu du jeu. Ici. Je referme l'étalement. Les cartes sont insérées. Et maintenant, magie. Ça y est, c'est fait. Ah, vous avez rien vu Peut-être un manque d'attention, car depuis le début, regardez, j'avais trois cartes sur la table le valet de pique, le valet de trèfle, et vous n'allez pas me croire. Autre carte l'as de cœur.